Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création d'une arme. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un dépliage des UV. Le dépliage des UV, c'est appliquer une texture efficacement sur un objet. Je vais par exemple prendre l'exemple d'un cube. On va par exemple importer un cube sur lequel on va appliquer une texture. Je ne vais pas chercher ma texture à très loin. je prendrai par exemple l'image de référence qui nous a permis de réaliser cette arme. Donc, on va aller dans le shading pour pouvoir mettre la texture en question. On va venir dans Add Texture, Image Texture. Là, on va connecter là comme ça. Et on va aller sur le bureau afin de prendre notre image de référence. On va renommer notre matériel en test. Et là, nous avons euh, ce résultat lors de la visualisation. On se rend compte en fait que la texture a bien été appliquée sur notre cube. Mais n'a pas été appliqué efficacement parce qu'en fait on voit certaines parties, certaines faces et d'autres sur d'autres faces. Alors qu'en principe la texture devait en fait être appliquée sur chacune des faces de notre cube. Alors le principe des dépliages des UV va nous aider à pouvoir à appliquer une texture image sur chaque face qui euh, va être générée lors de la création des coutures. C'est ça le principe. Alors pour ce cube ici, on va par exemple faire euh, un dépliage des UV, on va aller en Edit Mode. Alors Blender a créé une option particulière pour le dépliage des UV d'un cube. Donc pour pouvoir faire cela, on va appuyer la touche U et ensuite on va cliquer sur Cube Projection. On voyez donc maintenant que en objet mode ou alors en visualisant, sur chaque face de notre cube, nous avons la texture image. Et c'est ce résultat là que nous, nous voulons. Alors, on va supprimer ce cube, c'était juste un exemple. Et maintenant, on va passer à la pratique. Dans la pratique, par exemple, pour réaliser le dépliage des uv d'un cube, ou alors d'un cylindre, je vais prendre par exemple l'exemple d'un cylindre. Donc là, on va importer un cylindre. Et là, on va faire le dépliage des uv de ce cylindre. On va aller en Edit Mode, Slash. On va faire Contre Tap afin d'aller en mode de sélection, de face. puisque ici on a une face qui, en fait, euh, constitue tout autour des, des edges. Donc là, on va faire CTRL-E, Maxime. Et pour le cylindre, en fait, il faut juste faire comme ça et créer une edge qui va relier les faces, ces deux faces ici, donc celle-ci et celle-ci. Donc là, j'ai fait CTRL-E, Maxime. Et ensuite, on va faire U et ensuite Unwrap. Maintenant, pour vérifier euh, que l'on a bien réalisé le, le dépliage des UV, on a la possibilité euh, de mettre une texture, une texture check, afin de pouvoir visualiser euh, à quoi va ressembler la texture réelle que l'on va placer sur nos objets. Alors pour mettre cette texture check, on doit venir dans le UV editor et dans le UV editor également on a la possibilité de voir euh, le dépliage des UV qu'on a réalisé sur nos objets. Et si on a le ledge, vous voyez que là lorsqu'on coupait ici, ça a coupé là comme ça et ça permet la création d'une seule face qui est celle-ci. Ici, en coupant, en coupant tout autour, on a créé une face là qui est celle-ci ou celle-ci, les mêmes là en bas. Donc, cette texture, on va la créer ici en haut. Donc, on va cliquer sur New et là, on va modifier le Generate Type par UV Dread. On va cliquer sur OK. On a la possibilité de nous renommer notre texture Check ici. Là, on va mettre Test. Et maintenant, on va appliquer cette texture check sur notre cylindres. Donc, on part dans le shading. Et là, on va venir sur test. Et on va venir là, sélectionner test. L'interprétation est la suivante. Euh, là, en objet mode, ou alors dans alors, alors, le texture paint, on a la possibilité de voir euh, la texture qui a été appliquée dans le texture paint. Maintenant lorsqu'il y a euh, les carrés, carrés comme ça, réguliers, ça veut dire que la le dépliage des UV a été bien réalisé. Mais là ce sont des carrés avec des formes disproportionnées, alors l'un des carrés est grand et l'autre est petit et, et comme ça. Euh, ça veut dire qu'on a mal réalisé le dépliage des UV de notre objet. Donc c'est ce principe là que l'on va appliquer sur les différents objets, alors les différentes pièces de notre gun. Étant donné que nos gun est constitué de plusieurs objets, nous n'allons pas réaliser le dépliage des UV complet de nos gun. Certaines parties, je vous les laisserai en exercice, mais dans cette vidéo, nous allons voir uniquement le dépliage des UV des grandes parties, euh, des grandes pièces de notre gun. Nous allons commencer par la première pièce que nous avons modélisée dans le tout premier tutoriel. Si tu viens d'arriver sur la chaîne et que tu n'as pas encore visionné ce tutoriel, je t'invite à aller consulter la playlist gun. Afin de pouvoir voir ce tutoriel et te mettre à la ligne pour pouvoir suivre celui-ci tranquillement. Alors on va sélectionner le canon de notre gun. On va aller en engine Mode. Et là derrière on va aller en mode de sélection d'Edge. ici en, derrière on fait alt click droit On sélectionne la face. On fait Ctrl-E. Ensuite Maxime. On commence ici. Ctrl-E. Maxime. Là vous voyez que là c'est plus ou moins le même principe que pour euh, le cylindre Vous voyez que là pour le cylindre on était parti derrière on va sélectionner la face Ici on va sélectionner en fait cette edge là, cette edge là pour pouvoir récupérer la face ici On va partir devant et on va faire la même chose Donc on va chercher à récupérer les faces ici comme ça Et pour pouvoir récupérer les faces ici comme ça il va falloir sélectionner ici, ici, voilà et là Là, je ne peux pas aller en mode de sélection de face pour faire comme ça. Là. Sinon, en faisant CTRL E et Maxime, ça va me couper chaque face individuellement. Et nous, nous ne voulons pas cela. Exemple pour laquelle on va euh, supprimer ces coutures que l'on a mis. On va faire CTRL E et ensuite on va cliquer sur Clear Sim pour supprimer les coutures que l'on vient de mettre. Donc, euh, nous ici, on va travailler en mode de sélection d'Edge. On va dans un premier temps sélectionner tous les edges qui se trouvent là. Alt clic droit avec shift maintenu pour ajouter d'autres edges à la sélection comme ça ensuite on va sélectionner ceux qui se trouvent derrière toujours et ensuite on va sélectionner ceux qui sont dans les cavités ici là donc ceux qui sont dans les l'écrou et là pour cela on va passer en timelapse parce que ce sera assez long. alors lorsque toutes les les edges ont été sélectionnés, on va faire Ctrl E et ensuite Marque Sim, il faut bien s'assurer que tous les edges ont été sélectionnés, sinon après le dépliage des UV, dont après le Wrap, euh, il y a un problème de texture et maintenant pour terminer, on va faire comme avec le cylindre, on va faire Ctrl 7 pour aller en vue de dessous et on va sélectionner cette edge qui se trouve ici là, comme ça avec shift maintenu et on va faire ctrl E maxime, on va également sélectionner l'edge qui se trouve là à l'intérieur ici avec shift maintenu voilà on peut juste faire alt clic droit ctrl E maxime et on va les relier là, Maxime. On va sélectionner tous les edges avec A deux fois, on fait U, Unwrap. on retourne en objet mode et on va euh, utiliser notre texture check. Donc, on vient là, texture check. On peut revenir dans le layout pour visualiser cela simplement. Ou alors, le mieux, c'est toujours de venir dans le UV Editor et de euh, visualiser celle ici Alors, on appuie sur la touche slash ici, Texture paint il y en a ce résultat vous voyez que là euh, les carrés ici ont quand même euh, même forme quasiment partout Et à l'exception d'ici parce qu'en fait les faces qui se trouvent là sont trop petites vous voyez que même ici elles sont assez petites pour, être, pour tenir sur dans un seul carré donc c'est pour ça qu'ici il y a les deux coupes donc là c'est pas grave c'est pas vraiment trop grave et c'est ainsi qu'on vient de réaliser le dépliage des UV de notre canon alors le tout premier dépliage des UV alors on va maintenant passer au dépliage des UV de ce objet qui sera assez simple à réaliser et qui va se baser sur le même principe que l'on a fait pour réaliser celui-ci et même, le du même principe pour le cylindre sauf qu'en fait on va d'abord commencer par appliquer le modifier Solidify comme ça on va appuyer sur la touche slash et on va aller en Edit Mode. On fait ici, Alt-Click droit, Shift-Maintenu, alt clic droit. Si la sélection est erronée, on fait Ctrl-Z. Ici, alt clic droit, Ctrl-E, Maxime. On part derrière là, Alt-Click droit, Alt-Click droit, Ctrl-E, Maxime. On met euh, une couture ici à l'intérieur. On fait alt clic droit, comme ça, Ctrl-E, Maxime. Alors ici, on va euh, supprimer ça. Clique Sim. Et ici, derrière, on va on va laisser ça comme ça. On sélectionne tout. U. Unwrap. On part dans le shading. Slash slash slash. Là. Texture check. Et c'est OK. Vous voyez que là, même à l'intérieur, on aura notre texture qui sera appliquée. On appuie de nouveau, sur la touche Slash. Il va passer au dépliage des UV de notre objet. Alors, cet objet-ci. Slash. edit Mode. On part en mode de sélection de face. Ou alors, on, on reste toujours en mode de sélection d'Edge. Alors, en mode de sélection de face, c'est quand même plus facile pour ce type de face. Donc là, on fait Ctrl-E. Maxime. Là, Ctrl-E. Maxime. Et ici, en haut, là. Ctrl-E et Maxime. Vous voyez qu'on a fait le dépliage des UV. Alors, on a mis des coutures ici sur la face du dessus. Pour pouvoir relier cette face et cette face. Euh, nous allons aussi euh, mettre une couture là. Ctrl-E, Maxime. Également ici. Donc là, Ctrl-E, Maxime. Et ici également, Ctrl-E, Maxime. Donc, on sélectionne le tout, U, unwrap. Alors on a ceci qui n'est absolument pas grave tout simplement parce qu'en fait euh, l'échelle de cet objet, alors l'échelle des, des textures sur de cet objet n'est pas la même qu'avec les autres objets. Donc on peut par exemple venir là, ici, avec le vecteur mapping, on pourra euh, résoudre cela en augmentant l'échelle. Donc ici UV parce qu'on a faire un dépliage des, des UV ici vecteur avec vecteur celui-là on peut mettre 5 ici 5 là vous voyez donc là maintenant c'est c'est quand même mieux qu'avant vous que là maintenant on a les carrés carrés qui sont plus ou moins uniformes et qui sont appliqués aux manches de nos pistolets. bon maintenant à l'intérieur ici il devait avoir euh, il devait avoir des, des carrés aussi la texte devait être aussi appliquée ici ça ne l'est pas parce qu'on n'a pas fait le dépliage de mesuvier ici et si on applique même le modifieur euh, booléen, ça va être assez compliqué de, de placer des coutures alors là je vous déconseille d'appliquer le modifieur boolean euh, pour le moment en tout cas je vous déconseille donc nous on va utiliser une autre méthode la méthode qui va consister est plutôt à placer des coutures aux objets qui nous ont permis de percer ce manche donc on va d'abord rechercher la collection dans laquelle la, le manche ici a été réalisé alors on peut faire comme ça c'est dans cette collection ci on déplie et on va voir ce premier objet donc on vient là on sélectionne cet objet on l'affiche là stash on fait son, dépli son dépliage des UV donc quand on tape mode de sélection de face on sélectionne ici ici ctrl E maxime et également ici en haut une edge qui va nous permettre de relier ces deux faces donc ctrl E maxime on re sélectionne le tout on fait U et ensuite on fait unwrap et là maintenant si on fait revenir les autres éléments de la scène on cache ça ça slash et que l'on visualise vous allez voir maintenant que maintenant là à l'intérieur on a bien nos coutures qui ont été euh, qui ont été réalisées. on va faire de même pour les autres parties donc slash ici là on va cacher ça euh, et ici alors euh, ici on avait également notre objet donc on va faire revenir ce cube là ctrl e maxime wrap et c'était bon et enfin le dernier objet qui est celui-ci qui est dans cette collection là qui est l'objet qui nous a permis de percer ici là Alors, je l'ai perdu de vue justement ce plane c'est lui en sélection là slash comme ça ctrl e maxime u unwrap et maintenant slash on va de nouveau cacher cet objet slash ici euh, là plutôt avec là maintenant on a euh, nos carrés à l'intérieur et c'est ok pour cet objet donc on revient à solide et On va maintenant passer au DPI des UV de cet objet ici. Alors on appuie de nouveau sur la touche slash et mode. Et là on va plutôt placer nos coutures ici derrière. Donc ici, alt-clic droit comme ça. Et également ici et là en haut. Ctrl-E maxim On vient ici devant. Alt-clic droit. Alt-clic droit. Alt-clic droit ici. Alt, -E, clic droit, CTRL E, Maxime. On va aller en vue de dessous, donc CTRL 7. Ici également, on va mettre nos coutures. Ici, CTRL E, Maxime. On sélectionne tous nos edges. U, et ensuite, Unwrap. Là, si on visualise, après savoir mis nos textures check alors on a ça vous voyez que là on a toujours le même problème au niveau des endroits comme ça on n'a pas nos textures on va donc mettre la texture sur l'objet qui nous a permis de créer ce creux avant euh, même de continuer dans ici on va d'abord enlever ça on va enlever ça là euh, alors on va appuyer de nouveau sur la touche slash euh, et nous allons rechercher la collection consignée. donc c'est celle-ci, ça, slash, et on passe alors au dépliage des UV de tous ces éléments, ça va être lourd. Alors, lourd, lourd, ça va pas vraiment être lourd. Alors on sélectionne toutes ces faces, shift maintenu, ctrl E, axime, là, mode de sélection d'Edge, vue de face ici on fait alt clic, -clic droit alors avant même de continuer on va d'abord résoudre un problème des vertices qui se retrouve là ça c'est bon on sélectionne ici on place ça c'est bon ici ça c'est bon alors ici on fait alt clic droit de même ici de même là de même ici de même là et de même là. On fait CTRL 1 pour aller en vue du de derrière afin de faire la même opération sur ces frais. Donc c'est ALT, clic droit avec SHIFT maintenu et sur celui-ci. Également sur celui-ci. On fait CTRL E et ensuite mac sim. On sélectionne tous les vertices U et ensuite unwrap. Et là, maintenant, on peut faire revenir les autres éléments de la scène. On les cache. Euh, et on peut visualiser notre texture là. Qui est plus ou moins. Euh, qui a été bien appliqué maintenant. Si on appuie sur le touche slash. Et on a ça. Bon, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse le dépliage des UV des autres éléments. En oh, exercice.